Bonsoir les enfants, comment ça va? Est-ce que je vous ai fait peur? J'en ai aucune idée. Ça fait un bon petit mois que j'ai pas été actif sur YouTube, sur Twitch, etc. Ça va être extrêmement long de vous expliquer. C'est pour ça que je vais m'en aller. Allez, ciao! Alors, waouh, waouh, waouh, waouh. Ok, nickel, ça commence extrêmement bien. Oh, oh, oh ça commence bien, ça commence. Quoi? Quoi? Il a fait. Il a fait comment pour. Salut. <rire> Il a fait comment C'est toi avec son jeu de pause. Comment Euh non, non, non, non. Pas toi Maquet Si La famille a. Non, pas celle-là. Wesh Wesh Oh Non <rire> Qu'est-ce qu'il se passe <rire> Ok. Tout va bien. Allez, là on est en bonne compagnie. Qu'est-ce que hein? Ah quoi? Je veux, pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais je suis obligé de passer. C'est le portail total. Je veux pas, je veux pas. Passe passe C'est bien génie ah, ah, ah. Ok je suis loin d'eux Je ne suis pas loin d'eux Je suis même très proche d'eux. Ah, quoi Non non non non non non non non non non Non non Alors c'est Quoi Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non je veux pas je veux pas je veux pas simplement non, <rire> c'est c'est ouais ouais très ouais non, ouais, <rire> non, va non, protéger non C'est une discrète Faut pas Non Non Non je veux pas Qu'est ce qui se passe Qu'est ce qui se passe C'est moi, ok. Là What the fuck Mais mais mais tout va Salut. Tu as screamé Qu'est-ce qui se passe Salut. Wesh Pourquoi il y a eu Goku et 6 <rire> Wesh Au fait, il faut avoir pas de la comme ça. <rire> Salut <rire> <rire> <rire> Wesh Ouais, c'est... <rire> Le petit changement Le <rire> petit changement <rire> Qu'est-ce qui se passe Je n'en ai aucune idée. Allez Ouais Oh Oh wow. wow. Il <rire> y a tout le monde Putain Wesh Qu'est-ce qui se passe la <rire> radio. Wesh. Oui. Voilà. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Salut! Bonsoir. Ah oh non, je suis dans le haut principal. Ah oh non! Salut! Non! Oh non Il Sérieux Non non non non non non non non je peux pas y croire Je suis dans ce couloir là La ferme, n'est La ferme, Tais-toi Tais-toi y Tais-toi Tais-toi par pitié Oh non! <rire> 0,1% de chance qu'on tombe sur IAC et Nest. J'aime pas cette musique. Cette musique me dit rien qui vaille. Oh, je suis bloqué en fait. Ah, non, c'est ici. Ah, je me suis bien. Oh. Ayassé, dis-moi que t'es pas là. Sans lui dire que t'es pas là. Je vais te buter Ayasse. Au moins, je suis revenu fin ici. Maintenant, faut avoir peur. <rire> non, non Non Non Non, non Vous pouvez pas, pas. Oh Oh non non non, non non non non non non non. Non, je peux pas y croire, qu'ils sont dedans. Bonjour. Mamma mia. Hello, it's a me. Ah Mario. <rire> Mario qui a mui d'accord. Parce que vraiment, ils sont intelligents, les X pot. Franchement, je sais pas si vous le savez. Ils sont ultra intelligents. Genre, il, te, il te renifle et il sait où est-ce es. Genre là, imagine je tombe nez à nez avec quelqu'un. Salut toi Putain Non Pas ici non oh, non Non Pas merde Unique. Nick, tu moi C'est faux Le Marion Boule et au fait, en parlant de Mario, j'ai vu le film Mario, et franchement, c'est claqué au sol. Vraiment. Et là, ça fait drama. Je sais pas qui dit qu'un film est claqué au sol alors qu'il l'a pas vu. Il est insulté par tout le monde. Et j'ai envie de dire, c'est Twitter, hein. Tu te fais insulter pour tous les points. Tu dis bonjour, tu te fais insulter. Tu te dis bonne nuit, tu te fais insulter. Mais par contre, quand c'est pour bannir des comptes, alors qu'on change juste la date de naissance, voilà. <rire> Même Mario a entendu. J'ai parti pour m'aventurer dans l'arrière de, des champs enfin des pièces. Pour l'instant tout va bien. Je n'ai pas la moindre oeil sur un expot Il est actuellement 22h10. Enfin 09. Imagine genre ça passe à 10 au moment où je termine ma phrase. Ce serait incroyable. Maintenant, on va fermer gentiment ça. On va bloquer l'entrée. Mec, passe. Non, non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, dégage C'est no. Putain vous êtes deux.